Salut tout le monde, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'une passion de chanson. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous verrez, on se retrouvera dans différents endroits pour en parler de différentes choses. Et aujourd'hui, j'ai choisi les belles montagnes suisses, simplement pour vous parler en fait de mon amour que j'ai pour la nature, pour les animaux sauvages et tout ça. Et en cette belle saison, quand elle a mis sa belle parure blanche, je pense qu'on va vraiment passer un bon moment ensemble. Alors allez, on va se balader un petit peu. J'ai choisi la nature pour cet épisode. Enfin, je suis un de ces gosses qui a grandi, tu sais, en faisant des cabanes dans les bois, en prenant un bâton pour faire un fusil. Et je pense que ça m'a accompagné ça énormément dans ma vie. Et c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de valeur. Quand à la sensibilité et l'amour de regarder les animaux, de regarder la forêt, de regarder toute la vie qui t'entoure en général, je pense que ça t'apporte beaucoup dans la vie et ça te, ça te rend riche, en fait. Mmh. Tu sais, je pense que si on prendrait le temps, vraiment, chacun d'entre nous si on prendrait vraiment le temps de s'arrêter l'espace d'un instant, pour regarder un peu la nature et l'écouter, à mon avis, mais c'est mon avis, mais je pense sincèrement qu'elle peut apprendre bien plus sur la vie que n'importe quel bouquin, n'importe quelle étude que notre vie moderne euh, nous l'a mis en, en place. Quoi. Est, on est en perpétuelle euh, recherche de connaissances, en perpétuelle recherche de performance. Tu sais. Maintenant, les seuls mots qui ont de la valeur dans ce monde, c'est pouvoir, argent... Enfin voilà, tout le monde sait quoi, j'ai pas besoin de le dire moi-même, mais vous le savez, vous, vous le savez très bien. Mais c'est les seuls mots maintenant qui a du pouvoir dans ce monde actuel, c'est ça, c'est pouvoir, argent, etc. Et tout ce qui est empathie, tout ce qui est amour, c'est souvent un peu fleur bleue, tu sais. C'est un peu bah, comme là maintenant, un mec qui joue du rock'n'roll, qui, qui fait du blues et, et tout ça, qui parle d'amour et, et d'empathie, et, et, etc. Il faut toujours donner une image un peu allez, de méchant, tu sais, un peu comme dans les films et tout ça. Alors que tu te rends compte, en fait, dans la nature, qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il n'y a que ça qu'il faut. Alors, je veux pas jouer trop de philosophe ou, euh, pire, le moraliste. Mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin absolument, surtout aux enfants à la nouvelle génération, de leur apprendre qu'il ne faut pas forcément être le meilleur et puis forcément être le plus performant et forcément le plus, euh, le plus riche, tu sais. Que simplement en fait qu'ils se retrouvent un peu ce que les gamins d'avant avaient, ça veut dire le contact avec la nature, le contact avec, euh, avec la vie sauvage un petit peu. Euh, et je pense que ça fera des meilleurs grands-parents après tu sais <rire> mais, mais vraiment ouais, je pense que c'est hyper important euh, mais après c'est chacun son avis je veux pas voilà c moi je vous dis mon avis aujourd'hui euh, mais ça me donne envie de parler de tout ça quand je suis comme ça ici en nature Maintenant, je pense il y a 5-6 ans, euh, Ouais, je ne sais plus exactement, peut-être un peu moins, où euh, je pars plus du tout, mais avant, je partais énormément comme ça. Euh, je partais avec le strict minimum. J'allais en forêt, j'allais euh, peu importe à d'ailleurs où, que ce soit en montagne ou en plaine, mais je partais comme ça et avec le strict minimum, puis je me faisais un petit bivouac et je passais des nuits dehors comme ça. Écoutez, tu sais, un peu toute cette belle nature autour, autour de soi. Et C'est quelque chose qui te ressource. C'est quelque chose quand tu écoutes la nature, c'est quelque chose qui te ressource vraiment. Et c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a énormément inspiré et puis énormément apporté. Alors c'est pour ça avant quand je vous disais là, je voulais pas être trop philosophe, mais la nature a fait de moi et de, de, de, de ça quoi, euh, cette façon de penser. Sans parler de l'éducation beaucoup que ma mère m'a donnée enfin, parce que j'ai perdu mon père tôt, euh, mais ma mère m'a donné une, vraiment une éducation riche de d'amour et riche de compassion envers, envers les gens euh, alors sans parler de ça la nature m'a aussi beaucoup apporté et c'est quelque chose qui me porte encore aujourd'hui et qui est en moi aussi. Alors non, c'est pas parce que j'ai ma nature que je me sens écolo et que je suis écolo. Euh, enfin, je suis écolo comme tout le monde, je pense. Ouais. Enfin, presque tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes tu sais, qui oublient, je pense, de réfléchir. Et... Enfin, je vais pas jeter mon, mon, mon bout de papier dans le caniveau et qui va finir dans, à la mer dans le ventre de mon poisson que je vais manger, tu sais. Euh, mais euh, je, je me sens pas écolo pour autant. Je pense que je pourrais venir écolo, plus écolo le jour où la prise de conscience durera plus en tant que publication. Et là, je pense que les solutions seront trouvées, et là, je pense que j'aurais peut-être pu sécouter. I know the hope is strong. I know the love is strong. I don't know if we'll win against the way we go. Tu vois, c'est ça qui est beau dans la nature, je trouve. Il euh, n'y a aucune architecture ou bien monument dans le monde entier qui te montre à quel point la vie est belle la vie est forte aussi, la puissance de la vie. Et ça, tu vois, on est tombé là-dessus, sur un arbre cassé qui a repris la vie juste par-dessus. Ça, je trouve magnifique. The Where we go, down. Yeah. Alors tu sais, moi j'ai grandi, j'allais dire dans une ferme, mais c'était pas vraiment une ferme. Mais on avait transformé en ferme, enfin, mes parents les Abelda, avaient transformé en ferme. On avait des poules, on avait des oies, on avait des jolis lapins. Euh, on avait même des chèvres, on avait cinq chèvres. Et d'ailleurs avec ces chèvres, j'ai des super bons souvenirs, vraiment c'était magnifique. Avec ma sœur. Euh, on les prenait, alors la plus âgée, euh, c'était qu'elle qu'on attachait à bah, ses autres suivaient. Euh, et en fait, on vivait au pied des montagnes. Et euh, on partait avec ma sœur à la recherche, tu sais, d'herbes fraîches à, euh, pour qu'elles puissent manger à leur faim. Et c'était vraiment magnifique. Euh, tu sais, quand t'es un enfant comme ça, t'es avec ces, ces, ces, ces beaux animaux et tu les regardes. C'est presque mystique, tu les regardes manger comme ça et tu, ça t'emporte ailleurs. et et c'est quelque chose que, que encore aujourd'hui, j'ai cette sensation, que dès que j'y pense, j'ai cette sensation de, de paix et de, de vraiment de sérénité. À mon avis, nous les humains, si on prendrait un tout petit peu plus exemple sur, euh, sur les animaux, paradoxalement, on, deviendrait, on aurait plus d'humanité en nous. Euh, parce que, tu sais, je pense par exemple au renard. Le renard, moi, c'est un animal que j'aime énormément. Euh, pourtant, c'est un nuisible pour nos villes actuelles et pour nos villages actuels mais quand tu le regardes de plus près et que tu t'intéresses à sa vie c'est super enrichissant et ça donne à réfléchir parce que quand tu le regardes il vit en communauté euh, il vit en clan euh, et il fait des terriers de, de, de, de 5-6 mètres il, entre, entre 4 et 6 mètres je crois euh, sous terre et souvent il prend les terriers des blaireaux mais souvent les blaireaux ne sont, sont pas sortis, ils sont avec eux ils vivent, ils vivent ensemble, en communauté. Alors, tu vois, un renard qui vit pas avec euh, sa race, ça fait réfléchir pour, euh, pour nous, quoi. On, je pense qu'on va prendre l'exemple. Dog et dog, I don't know if we'll win against her, the way we're we'll going down. Yeah, yeah, all is you, sent my soul, all your heart sent soul all you feel yourself my soul all you teach yourself my Ça, je ne sais pas si c'est d'autres sources ou pas, mais ça me fait penser quand j'étais gosse, euh, on avait juste, au, comme je vous l'ai dit, je vivais au pied des montagnes. Et euh, la montagne, j'ai une petite montagne juste en face de chez moi, et si je marchais 10 minutes, j'arrivais à une source. Et elle était un peu comme ça, j'ai vu des litres, et il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleur que d'autres sources. Alors on a trouvé un petit coin de paradis pour accueillir la nuit, tu sais. Euh, avec le rocher qui est juste derrière, qui reflète la chaleur du feu, c'est vraiment super agréable comme ça quand il fait froid. Euh, c'est vraiment l'endroit quoi idéal. C'est un comme, peu comme je te disais avant, euh, il y a 5-6 ans, c'était les dernières fois que j'allais, euh, que j'ai été euh, faire comme ça des, des, un peu des randonnées, un petit peu en faisant un petit bivouac le soir. Et d'ailleurs ça me manque, ça, vraiment ça me manque parce que, tu sais, je revis plein de choses aujourd'hui en, en faisant cet épisode. Parce que c'est ouais, c'est des, des moments magnifiques. Quand tu t'arrêtes comme ça, t'as marché toute la ta journée. Euh, t'as as eu froid. Après, t'as tellement marché, t'as eu chaud. Euh, après, t'as de nouveau froid parce que, je sais pas, le soleil se couche ou, ou, ou quoi que ce soit. Quoi, là. Et tu t'arrêtes. T'allumes ton feu. Tu es comme ça, ou juste au bord de ton feu. Tu entends le craquement de ton feu et tu, tu l'observes. C'est un peu comme si le monde s'arrête, tu sais. Tu es juste là en train de, de le regarder. Et tu as la nuit qui tombe, tu as les villes qui s'endorment, mais tu as la forêt qui se réveille. Tu tous les animaux autour de, autour de toi qui, qui, qui se réveillent. Qui... Enfin, C'est tout ça, quoi. Pour moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magique. Je trouve ça. Alors, je me répète, hein, je suis désolé, mais je trouve presque ça mystique, tu sais. Euh, D'être comme ça au coin de ton feu, tu l'entends juste craquer. Entends... Bon, là on n'entend pas parce qu'on fait un peu trop de bruit, mais euh, si tu es un peu seul ou à deux, euh, puis tu es posé là au bord de ton feu, tu es calme et tu commences à entendre autour de toi, et ça je trouve vraiment magique. Alors, j'ai un tout petit peu chargé un peu trop le feu, mais j'avais froid. <rire> non, mais c'est vraiment, j'adore ça, regarde ça, c'est magnifique. Mais alors, je te jure, il chauffe maintenant. Euh, et comme ça, dans, de... dans le silence comme ça de la forêt, c'est juste magique. Tu entends juste le feu. Je ne sais pas si on entend avec le micro, mais tu entends juste comme ça le crépitement du feu. C'est magnifique. D'ailleurs, le silence, tu sais, pour moi, le silence, alors pour un musicien, c'est paradoxal ça commence vraiment à chauffer. <rire> euh, pour, un, pour un musicien c'est paradoxal, mais tu sais pour moi le silence c'est ce qui t'apprend le plus. C'est ce qui t'apprend sur toi, parce que quand tu es dans le silence, tu as tendance à, à penser sur ta vie, à penser euh, un peu sur, sur la façon que tu mènes ta vie, quoi. Et, mais le silence aussi t'apprend à écouter, paradoxalement. Quand quand es dans le silence comme ça, ça t'apprend vraiment à écouter. Tu sais, maintenant, nos no, no villes de, de modernes, il y a toujours du bruit. Il y a toujours euh, une radio qui tourne, euh, les bruits des moteurs, les klaxons et les insultes qui vont avec, tu sais. Euh, T'as tout, tout ce bruit tout le temps et t'apprends à plus écouter. Et puis d'ailleurs, heureusement, parce que ça te, ça te sauvegarde. Parce que tu t'imagines pas à la fin de la journée, euh, si t'écouterais tout ça, c'est heureusement. Mais le problème, c'est que nos villes actuelles nous apprennent à plus écouter. Nous apprend à, à ignorer, c'est surtout ça. Alors que le silence t'apprend à t'intéresser, euh, t'apprend à, à comprendre. Et d'ailleurs, quand un ami euh, ou, une, ou la famille, c'est égal, quand quelqu'un vient te raconter ses histoires, on a tendance, tu sais, à l'écouter comme on écoute la ville. Ça veut dire on, a, on va, on va l'écouter sans vraiment comprendre ce qu'il dit, et on veut toujours donner des conseils, on veut toujours. Euh, euh, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais trouver des solutions à sa place, quoi. Alors que c'est des fois, si on, tu l'écouterais comme tu écoutes le silence, juste écouter et comprendre, sans forcément argumenter. Ben, des fois, tu aurais juste besoin de ça et ce serait bien mieux. Et parce que la personne, souvent, elle a juste besoin de parler, pas forcément d'être euh, conseillé, quoi. Alors ça a été vraiment une journée pour moi magnifique et elle se finit, tu sais, vraiment en toute beauté parce que je me répète mais j'adore, j'adore être au coin du feu comme ça en pleine nature. Alors des euh, conditions, je peux pas quoi, rester ici mais je te jure que j'aurais passé la nuit ici euh, et revivre un peu ces moments justement magiques quoi, à regarder les étoiles. D'ailleurs tu sais, je sais pas si vous savez tous mais ce serait intéressant d'ailleurs de, de, de me dire en commentaire mais. Tu sais, quand tu regardes les étoiles, tu regardes le passé, et d'ailleurs le passé pour moi... Alors tu sais, maintenant, sur tous les réseaux sociaux et sur tous les, les trucs de télévision, etc., on te, on te sermonne souvent de... oublie le passé, le futur est incertain et pense au présent, c'est pour ça que c'est un cadeau, tu sais. C'est pour ça que ça s'appelle le présent, parce que c'est un, un cadeau. Je suis pas très d'accord avec ça en fait, moi, parce que le passé, euh, ça te montre d'où tu viens. Ça te montre euh, les erreurs que tu as fait, les, les choix justes ou, ou faux que tu as, que tu as fait. Euh, et ça te permet de, de, de choisir juste ton chemin. Si tu oublies ton passé, et si tu n'y penses plus, tu as tendance des fois soit à faire des, des, des, des mauvaises choses. Voilà. C'est des, des, des mauvais choix, en fait. Alors il faut oublier le passé quand il te fait mal. Ça, c'est ridicule de le ressasser. Euh, tu sais, je vais juste te dire quelque chose que ma grand-mère disait toujours. Enfin, je n'ai pas connu ma grand-mère, mais ma mère me disait que, ça, que ma grand-mère disait ça. Euh, elle disait il ne faut pas remuer la merde parce qu'elle pue. <rire> Et c'est un peu ça, c'est qu'il ne faut pas remuer ce qui te fait mal dans le passé, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est ce qui t'a appris en fait, vraiment ce qui t'a appris. Et c'est pour ça que je parle des étoiles quand tu regardes dans le passé. Parce que je ne sais pas si vous savez ça, en fait, je suis parti là-dessus, mais c'était à la base, je voulais poser la question sur, euh, sur, euh, sur les étoiles, qui c'est, qui c'est ça, mais... Par exemple, Arcturus, qui est en train de mourir, mais elle est à 37 années-lumière. Ça veut dire qu'en fait, si elle s'éteint aujourd'hui, tu la vois encore bri briller pendant 37 ans. Et ça, je trouve magnifique quand tu, la, quand tu regardes le ciel comme ça, et tu penses à ça, en fait, que tu regardes le passé. Ça fait 37 ans qu'elle brillait comme ça. Et maintenant, tu ne sais pas comment elle brille. Alors maintenant, si elle s'éteint aujourd'hui, pendant 37 ans, tu la vois briller. Et c'est là que je trouve que tu réalises à quel point tu es petit. Et ça te remet un peu en place, en fait, ici sur Terre. Et puis, tu te dis, ben, ouais, je suis tout, je suis rien, en fait. Et ça te remet en place, quoi. Nous voilà déjà, malheureusement, à la fin de cet épisode. Alors, je me sens... Presque tu sais triste parce que ça a été tellement une belle journée euh, que j'ai envie qu'elle continue, j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Et, et ça, ça m'attriste parce que j'ai adoré partager ça avec vous. Et je souhaite sincèrement que vous avez aimé aussi, que ça vous, ça vous a peut-être donné envie d'aller faire une balade demain ou, ou la semaine prochaine ou je sais pas. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir. Je me répète, mais c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Vous avez entendu quand je disais que la nature se réveille, c'est ça que je trouve magnifique. Je ne pensais pas qu'on allait en entendre parce que je pensais qu'on faisait trop de bruit. C'est magnifique. Enfin, ben, on ne pouvait pas finir mieux en fait. On ne pouvait pas finir mieux que ça euh, avec la nature qui se réveille. Je vais finir sur une nouvelle chanson euh, et je souhaite qu'elle va vous plaire. À bientôt. Ok, alors pour finir cet épisode, euh, j'ai choisi une toute nouvelle chanson. Elle s'appelle « D'où le soleil se couche ». Et je viens de finir d'écrire Et je me suis dit qu'elle irait bien Pour une journée comme celle-ci Alors je souhaite vraiment de tout mon cœur Qu'elle va vous plaire, vraiment Il y a la pluie qui frappe À ma fenêtre D'où elle coule comme des larmes Et maintenant Je vois Dans la grandeur du ciel Toute la douleur de mon âme Oh, tu sais, je viens de loin D'où le soleil se couche D'où on s'aime si on se touche Je vois dans toute cette grandeur Dans la chaleur ou la glace Mais pourquoi je me sens si seul Comprendre où est ma place. La parole de nos vous nous a appris de regarder. Je vois dans toute cette grandeur, dans la chaleur ou la glace. Mais pourquoi je me sens si seul à comprendre où est ma place. Je vois dans toute cette grandeur, dans la chaleur ou la glace, Pourquoi je me sens si seul à comprendre où est ma place?